Bonjour Yann Espousse, nous sommes là donc pour parler de, de ton livre euh, Pierre-Louis Berthaud, un occitaniste dans le siècle, publié avec l'aide de la Fondation Pierre et Catherine La Lumière. Un très beau livre, très, très, très riche et très nourri sur un personnage parfaitement inconnu du grand public euh, qui n'a son nom ni sur une rue, ni sur une place, ni même sur une bibliothèque, puisqu'il a été bibliothécaire et qui, euh, tu le dis quelque part, a presque toujours été là où l'histoire se faisait, et au moment où elle se faisait. Donc, euh, on pourrait dire aussi que c'est un homme d'influence. Bon. Un homme de l'ombre, mais pas toujours dans l'ombre. Bon. Euh, son œuvre, euh, si on s'en tient au livre publié, euh, c'est deux bouquins, euh, littérature gasconne du Bordelais, bibliographie gasconne du Bordelais, qui n'en font qu'un, en réalité, plus quelques brochures, et c'est tout. Or, c'est quelqu'un qui a énormément écrit, beaucoup d'articles, et alors, c'est ton apport personnel, il a écrit des milliers de lettres, parmi lesquelles tu en as sélectionné 900, ce qui est gigantesque déjà, hein, oui. euh, sur une période entre les années 20 et, et sa mort. Et il est mort très jeune, en fait. Euh, euh, dans le siècle, tu dis un occitaniste dans le siècle, si on prend « siècle » au sens de, de durée de 100 ans, il, a, il en a vu que la moitié, puisqu'il est mort à 56 ans, à, en 1956. Après avoir dit trois ans avant, à 53 ans, qu'il était enfin arrivé à avoir, non pas une Rolex, mais une situation financière à peu près stable. Bon, donc, euh, ben je te donne la parole pour nous le situer un petit peu. Oui, alors Pierre-Louis Berthaud, donc, il est né en 1899 à Bordeaux, il est euh, fils euh, d'instituteur euh, et euh, il a des attaches dans le Médoc à Gaillan, son grand-père était euh, botteleur à, à Gaillan, donc il faisait des, des bottes de foin, c'était un, un agriculteur. terrible Berthaud Loutarrible. <rire> et euh, donc il a ses attaches là-bas avec, euh, avec la langue, il va euh, suivre... Euh, il est fils unique, il va suivre un cursus scolaire un peu exemplaire. Euh, voilà, c'est le, le fils d'instituteur classique qui va faire des, des bonnes études de lettres et de droit, qui va devenir bibliothécaire, qui est passionné par les langues. Ses parents l'envoient en voyage en Angleterre, en Allemagne, il va en Espagne aussi avec eux. Donc il va apprendre comme ça l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le catalan. Et, euh, et puis euh, voilà, il est socialiste. Alors, euh, il commence par être un petit peu anarchiste, hein, puis euh, euh, vers la fin de la Première Guerre mondiale, euh, au moment où il est peut-être mobilisé, euh, c'est un peu flou ce mmh. qui se passe là. On, il dit dans des lettres qu'il euh, qu va servir de traducteur aux troupes américaines. Bon, on ne sait pas trop où, certainement à Bordeaux, en réalité. Euh, il, euh, à ce moment-là, il est Zimmerwaldien, donc euh, c'est le euh, courant, courant socialiste pacifiste qui veut arrêter la, la guerre par la grève. Et puis après, il va rentrer dans le socialisme bordelais, euh, proche d'Adrien Marquet, Marquet oui. très vite. Et puis, il va opérer euh, une revue de tous les ventailles politiques, on va dire. Hein. Alors avec Marquet, il va passer de euh, la gauche de la gauche à la droite de la gauche. Euh, il va euh, rencontrer, euh, on pense, je pense, Maurras euh, dans les années 30, pour le centenaire de, de la naissance de Mistral à, à Mayane. Qui va le fasciner il va se rapprocher comme ça de l'action la, française sans en être membre a priori mais euh, assez proche il est franc maçon aussi euh, voilà enfin c'est quelqu'un d'assez complexe plein de contradictions qui s'intéresse donc aussi beaucoup au catalanisme et à ce qui oui. se passe en espagne à ce moment là qui a l'ambition de devenir journaliste et il va euh, l'être d'ailleurs pendant un moment. Il va notamment diriger euh, l'avenir de la Vienne pendant un moment à Poitiers. Et puis après, il essaie de se trouver une situation dans les journaux parisiens. Alors, il va surtout piger en fait. Mm. Et, euh, et en 40, euh, il est à Paris depuis euh, quelques années. Il va se retrouver euh, pris euh, dans le tourment euh, de la guerre. Mm. Il va faire l'exode avec euh, les Catalans pour lesquels euh, il a pris... Euh, la gérance euh, de euh, la fondation euh, hum. Ramon yul et de la revista de Catalunya hum. et euh, on peut peut-être euh, s'arrêter ouais. là parce que oui. finalement voilà. il y a deux, deux moments dans sa vie bon la guerre comme tout le monde a été a été un, un, un, une limite une frontière bon donc, dans cette première partie de sa vie, où il se cherche un peu, bon, il ressemble à pas mal d'intellectuels, de jeunes intellectuels de l'époque, ceux que Loubet il a appelé les non-conformistes, tu t'y réfères souvent, c'est-à-dire des gens qui, qui ont pu passer comme ça, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Euh, bon, on, en connaît, on en connaît beaucoup d'exemples, mais il semble que, dans la fascination pour Moras, j'ai l'impression que c'est d'abord le style qui le, qui le fascine. C'est l'homme, l'homme et le style, en fait. Oui, ben Berthaud, très vite, je pense, il a, euh, il a cette ambition d'être quelqu'un qui écrit des pamphlets, euh, oui. qui euh, écrit des textes un peu euh, coup de poing. C'est ce qu'il va faire hein, dans les années 30, dans diverses revues. Euh, comme ça, il cherche, il aime la polémique. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est effectivement ce qui le fascine un peu euh, mmh. chez Maurras, à, à, à ce moment-là. Et... Euh, il a euh, ce désir de euh, d'être euh, comme ça quelqu'un d'être un euh, rhéteur et oui. Un débatteur. Oui, oui. Mais au point de vue professionnel, euh, c'est la course au, au petit sinon au petit métier, du moins au, au, au pige, hein, euh, Oui, jusqu'à jusqu'à jusqu'à la guerre. Et en même temps, donc, il arrive à, à, à suivre l'actualité, à être dans le train qui mène Massia à Barcelone en 31, enfin des choses tout à fait, assez un peu Zelig, enfin de, de, de Woody Allen, quoi. Il est, il est, il est un petit peu partout, quoi. Sans être dans Je suis partout, c'est pas du tout. Il est pas du, il est pas du tout. Euh, enfin, il est pas franchement fasciste à aucun moment. Euh, non. Et, non, il a, mais il a, euh, il a quand même cette, il euh, cette idée qu'il voilà. faut un pouvoir fort. Hein. Voilà, ouais. Et mais plutôt, c'est plutôt Mussolini d'ailleurs au début que Hitler. Ouais. ouais. Et donc euh, ce contact avec les, les Catalans, alors comment, comment il se fait Alors ça, c'est un mystère. Et oui. Ça fait partie des, des zones d'ombre qui restent. Oui. Comme tu le disais, j'ai euh, essayé de faire sa biographie à travers ses lettres. Oui. Surtout parce que on a très peu d'informations par ailleurs donc c'était vraiment dans sa correspondance enfin dans ses lettres mm. puis qu'on qu trouvait ça parce que par contre les lettres qu'il a reçues, on, les, on ne les a pas et oui et euh, il dit dans quelques lettres que, d'ailleurs qu'il ne garde pas les lettres qu'on lui envoie ah oui. ou très rarement et euh, puis ses archives ont disparu à, après sa mort oui. donc euh, on a juste les lettres qu'il a pu envoyer et c'est à travers ça qu'on qu'on le découvre et alors la Catalogne, Au prix d'une recherche euh, gigantesque. <rire> oui, C'est une ouais. recherche assez longue. Ouais. J'ai travaillé euh, oui, entre 10 et 15 ans ouais. pour, pour regrouper euh, un peu plus de 900 lettres. Je pense qu'il y en a, en a d'autres hein, encore que j'espère l'occasion de découvrir. Et justement sur cette euh, relation avec les Catalans, qui est... on ne sait pas trop comment euh, ça se passe. Je sais que dans les années 20, il va, il va régulièrement en Catalogne, il va à Mallorque. Aussi, et euh, donc il, ce lien est établi au moins à mmh. ce moment là et après dans les années 30 effectivement il fait des voyages régulièrement et donc il va être avec massia il va être avec euh, et alors les... tu peux nous raconter son exode avec les catalans parce que finalement il va aider les catalans qui ont fui franco et oui et alors ça c'est quand même une aventure assez extraordinaire il s'occupe avec les amis de la langue doc paris de euh, l'accueil des, euh, des intellectuels catalans à partir de, de 1939. Et euh, comme les, euh, les Catalans n'ont plus le droit de gérer euh, mmh. quoi que ce soit euh, en France, hein, le gouvernement le, le leur interdit, euh, bien entendu, euh, c'est lui qui prend officiellement la gérance de la Revista des Catalunya et de la Fondation Ramon Liul et qui va organiser l'exode euh, au moment de euh, en, en 40 au moment de partir de Paris alors avec l'argent de la fondation ils achètent un camion qui tombe en panne aussitôt et donc ils sont obligés de partir à pied il est avec mercero Dorella euh, ouais. en particulier la grande romancière ouais, ouais. grande grande romancière euh, catalane et euh, qui est euh, là avec sa euh, sa je sais pas comment dire ça sa, la, sa secrétaire, en oui. quelque sorte, euh, qui l'accompagne et puis avec son amant et, euh, et donc ils vont, euh, ils vont partir. Ils essaient de prendre des trains euh, qui tombent en panne et qui sont arrêtés par des bombardements. Comme quelqu'un s'aperçoit qu'il parle allemand. Euh... Oui, parce qu'il parle, il parle beaucoup de langues. Oui, mais... <rire> il parle beaucoup de langues. Quelqu'un s'aperçoit qu'il qu parle allemand. On le soupçonne d'être un espion, des soldats en fuite, euh, menace de l'exécuter sur place. Enfin, c'est vraiment une, une aventure Aspect totalement oui. euh, totalement folle, qui est très intéressant parce qu'on a on a plusieurs euh, on a plusieurs témoignages oui, de euh... ça. On a le récit qu'il en fait. Euh, on a le récit de riba euh, dans une dans les lettres et on a le récit que fait mercero doré dans une nouvelle qui s'appelle orléans 40 km et le plus extraordinaire c'est que ça finit à vichy ça finit à vichy et ça finit à vichy et là à vichy euh, notre liberto se retrouve à travailler pour divers ministères euh, les affaires étrangères puis l'information on sait pas trop comment on présume que ça tient à ses liens avec Marquet, avec qui il était en froid, mais apparemment, ouais. euh, il a de nouveau quelques liens euh, à ce moment-là. Et donc, il va se retrouver à, à travailler à, dans des ministères à, à Vichy. Il s'occupe mmh. euh, de ses amis catalans et de... Euh, dans le dos de euh, l'ambassadeur d'Espagne, évidemment. Dans le dos de l'ambassadeur d'Espagne, effectivement. Mmh. Il, va, euh, il va les suivre. D'ailleurs, il va s'arranger quand euh, certains doivent être entendus ouais. par, euh, par la justice pour que ça soit... Euh, L'abbé Salvat de Toulouse, qui servent de traducteur euh, et qui traduisent euh, oui. éventuellement pas tout. Oui, oui. <rire> euh, voilà. Et, euh, et en même temps, on s'aperçoit très vite que, euh, bah, assez tôt, il est en contact aussi avec, euh, avec les services secrets anglais. Euh, il mmh. fait passer de la documentation à laquelle il a accès à... Euh, il fait la partie Vichy. de la catégorie qu'on a appelée les, les vichystos résistants, en fait. Oui, c est, c est... Voilà, des gens qui sont, euh, qui sont pas en désaccord avec, euh, avec le gouvernement ouais. de Pétain, en tout cas au début, ouais. et qui, euh, mais qui, par contre, euh, sont euh, des patriotes anti-germanistes et qui, ouais. euh, donc, euh, décident ouais. de résister. Et ça finit mal. Ça finit mal, 1944, il est arrêté. En... Je... Après le débarquement de ouais. Normandie Ouais. Et euh, il a arrêté avant, il a arrêté au début de 44. Ouais. Il est déporté après. Il a arrêté au début de 44. Il est d'abord interné à Moulins, à la prison de Moulins, puis après à Compiègne. Là. Et euh, en juin 44, il est, euh, il est déporté à Dachau. Et là, Dachau, donc, il va retrouver un certain nombre de gens. C'est un homme de réseau. C'est un homme de réseau, Berthaud, tout le temps. Euh, alors dans toutes ses lettres, pendant son exode d'ailleurs, il oui. écrit pareil, pendant l'exode, il, euh, il rencontre des députés euh, oui. de la Vienne, euh, des conseillers généraux, euh, il raconte ça à, à sa mère. Et quand il est à Compiègne, euh, il rencontre une partie bah, d'autres de, de, vichystos résistants qui ont été arrêtés euh, à ce moment-là. Et puis quand il arrive à Dachau, euh, il va retrouver euh, là aussi euh, tout, euh, tous ses anciens réseaux et notamment les réseaux socialistes. C'est ce qui lui permet certainement de survivre. C'est-à-dire les sociodémocrates de toute l'Europe, en fait. Ouais. Exactement. Qui le, qui qui... le connaissent parce qu'il a été traducteur d'Engels aussi. Voilà. De sa jeunesse. Parce qu'il a traduit avec Braque, il a traduit euh, la condition des classes laborieuses en Angleterre, ouais. euh, d'Engels. Ouais. Et euh, c'est ce qui lui permet de rentrer à l'infirmerie, d'abord euh, comme malade, ouais. puis après, quand il peut plus rester euh, comme malade, comme secrétaire de l'infirmerie. Et, euh, et c'est ce qui va lui permettre de survivre parce que c'était quelqu'un qui avait eu euh, d'assez gros problèmes de santé. Il a eu un accident de voiture grave euh, dans les années 20 qui lui a laissé euh, ouais. beaucoup de séquelles. Il avait eu une tuberculose aussi mmh. qui a laissé pas mal de, de séquelles. Donc c'est quelqu'un d'assez fragile. Et euh, il dit euh, lui-même que sans, euh, sans ce passage à, à l'infirmerie et sans mmh. cet accueil des euh, démocrates, euh, des sociodémocrates belges, mmh. hollandais, euh, ouais. il n'aurait certainement pas survécu à, à Dachau. Et c'est là qu'il a rencontré, quand même, quelqu'un d'important qui va devenir très important, qui s'appelle Edmond Michelet, futur ministre. Ouais. Exactement, il rencontre Edmond Michelet, gaulliste. nouveau réseau. Oui, gaulliste. Nouveau réseau ça. gaulliste, cette fois, qui lui donnera une situation après la guerre. Voilà, alors la situation, c'est. La situation, ça va être euh, député euh, de l'Assemblée d'Union française qui était la... la troisième assemblée. Voilà, c'était la troisième assemblée, hein, en plus du, euh, du Conseil de la République, hein, le Sénat et, euh, et de l'Assemblée nationale. L'Assemblée de l'Union française réunissait des euh, députés des euh, départements, colonies. Euh, Mais nommés, pas élus. Et ils étaient nommés. Et, oui, donc, euh... et euh, alors, ça, ça j'ai retrouvé euh, effectivement oui. des, des lettres où, euh, voilà, en fait, il, avec le soutien de Michelet, il va réussir oui. à se faire nommer par, par De Gaulle, comme euh, député de l'Assemblée oui. de l'Union française. Et c'est à ce moment-là qu'il a enfin sa situation, il a 53 pas. ans. Et oui, trois ans avant sa mort. Et il y travaille quand même, fin. Je veux dire, c'est un député actif, en fait. Ah, il est très très actif. Oui. Hein, il est, euh, il est impliqué dans beaucoup de commissions oui. euh, et, euh, et il fait, euh, il fait des rapports sur mmh. euh, différentes euh, différentes questions sur les ventes d'armes. Il, il, il, enfin, oui. il est délégué à l'UNESCO. Il mmh. est délégué à l'UNESCO et euh, et en même temps, il a euh, aussi d'autres responsabilités, notamment à l'amicale des anciens anciennes oui. de d'achats. Eh oui. Euh, à travers laquelle euh, il est nommé aussi comme délégué français pour euh, la conservation des archives de la déportation euh, à oui. Rolsen. Parce que là, il y, y a un enjeu très fort, c'est-à-dire que les Allemands veulent récupérer les, les archives, et lui est très méfiant vis-à-vis. -vis. Il, il euh, a ouais. <rire> certainement à juste titre, très, <rire> très méfiant, hein, parce qu'il euh, s'était occupé au moment de la libération de Dachau, mmh. il est resté à euh, un moment, il y a eu oui. une épidémie de typhus, d'ailleurs, c'est ce qui lui vaut une médaille, d'ailleurs, il a la médaille des épidémies. <rire> Pour, euh, pour être resté à l'infirmerie pour soigner les malades du typhus il fait visiter le camp euh, aux américains et il fait le décompte des morts il essaie de garder euh, les allemands euh, quand euh, quand les américains avancés ont essayé de détruire une partie des archives ouais. et euh, et lui il a essayé de, de conserver une partie des archives de l'infirmerie pour faire le décompte des morts notamment les Américains ont filmé le camp à ce moment-là il, ouais. il y a des monceaux de cadavres voilà et donc c'est euh, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et puis il s'aperçoit très vite que dès après la guerre hein, il y a des velléités négationnistes mmh. euh, les Allemands n'ont pas forcément envie que ces archives euh, soient conservées et donc il va beaucoup œuvrer pour ça à travers euh, l'amicale mmh. des anciennes d'Acho et puis après dans, à son poste de délégué français euh, aux archives de la déportation à Arolsen ouais. mmh. Alors, nous allons revenir quand même à quelque chose qui est important dans ton livre, c'est ses relations avec l'occitanisme, bon. euh, qui va occuper, au fond, politiquement, on a l'impression que c'est un caméléon, que c'est quelqu'un il se définit quelquefois comme un politique, enfin, qui peut passer, d'un, il est pragmatique, euh, il peut passer d'un camp à l'autre suivant les, les besoins. Mais il a une ligne droite dans sa vie, c'est la défense des langues régionales. Mais de manière y compris à vichy enfin bon alors comment est-ce qu'il lui rentre en contact avec le avec l'occitan l'occitanisme parce que l'occitan il, il le connaît par euh, de famille alors là encore hein, ça fait partie des petits euh, des petits mystères euh, il est euh, occitaniste euh, très vite de coeur en tout cas ouais. parce que euh, c'est la langue euh, qu'on parle chez son grand-père et euh, il s'aperçoit très jeune, en achetant une brochure sur euh, les poètes provençaux modernes, mmh. euh, que euh, bah, cette langue des poètes provençaux, des faits libres euh, provençaux, bah, c'est la langue euh, de chez lui dans le Médoc. Ça le fascine. Et on a une de ses toutes premières lettres, euh, une carte en fait, qu'il envoie de Cannes à Ismaël Girard, qui euh, à ce moment-là vient de fonder euh, la revue Hoc. Donc on en 1923. Ouais. Pour lui dire qu'il peut faire éventuellement un article sur les fêtes de Cannes. Alors comment est-ce qu'il est rentré en contact avec Girard C'est oui. un mystère. C'est la personne qu'il fallait contacter parce et que c'est lui qui est à l'origine en fait de beaucoup de choses dans le dans le domaine occitan. Oui. Eh oui, et oui, Girard, c'est euh, à ce moment-là, c'est euh, certainement un des un des pivots euh, oui. de l'occitanisme. le fondateur de la revue que le mécène pendant des années du mouvement occitan, euh, donc à, à, à Toulouse, avec des, des rapports difficiles avec notre tendance euh, donc de l'Occitan, qui est celle de l'abbé Fatsalvat, oui. et avec euh, les choses habituelles dans les mouvements de langue minoritaire, c'est-à-dire des disputes sur la graphie euh, à l'infini. Bon. <rire> et donc, euh, il va continuer, alors, euh, il va avoir une, une, rapidement une activité dans, dans ce mouvement occitan, dans ce... Oui, on, très vite, euh, on le retrouve dans les années 30 mmh. dans euh, le, le mouvement et euh, la revue Occitanie qui sont fondés euh, notamment par Charles Camprou, euh, Georges Reboul. Et euh, il, est, euh, il est là, c'est le correspondant, ah. le correspondant ouais. à Bordeaux. Or Ce sont des gens, Camprou par exemple, euh, qui ont une pensée politique. Est-ce que tu peux préciser là Oui, parce que alors c'est le, dans le mouvement euh, Occitanie, hein, et qui, oui. qui, sont, qui est à l'origine du premier parti occitaniste, oui. ou parti d'Occitaniste, parti provençal aussi, euh, c'est... dont l'un des membres éminents était Paul Ricard, bien Paul que... Ricard, alors, effectivement, hein, oui. l'inventeur <rire> du, euh, du fameux pastis. La plus grande réussite occitane de tous les temps. Oui. Voilà, alors d'ailleurs on trouve des publicités Ricard dans les premiers numéros d'Occitanie. Mmh. Et qui est euh, donc une revue fédéraliste c'est la jeunesse fédéraliste, fédéraliste. occitane ouais. et euh, donc on est dans ce mouvement là euh, Camproux, c'est lui à ce moment là oui. euh, vraiment le grand penseur et le euh, théoricien oui. euh, professeur euh, professeur à l'université de... euh, alors d'abord dans le secondaire euh, en lauser et puis après à, à l'université de montpellier qui euh, voilà qui est c'est le penseur il a euh, il, il, il regroupe ses articles d'ailleurs dans un ouvrage qui s'appelle oh. Perlou Campouxita en 35 là. 35 qui est euh, voilà où il expose euh, tout un, un tas de théories euh, fédéralistes. Euh, Camprou lui aussi euh, proche, mm -hmm. euh, on va dire, des courants de pensée non conformistes Les lecteurs de Proudhon, quoi. Les lecteurs de Proudhon ouais. <rire> fait partie de ces gens qui ont vraiment lu Proudhon, qui euh, qui font ouais. pas que s'en réclamer. Et, euh, <rire> et voilà, donc euh, Berthaud il est dans ce, dans ce mouvement là. Et puis, il euh, euh, y a un autre aspect hein, de cette jeunesse fédéraliste occitane, c'est le euh, pan occitanisme c'est-à-dire oui. l'idée que euh, le catalan est une des branches de l'Occitan et que il euh, y a la possibilité d'avoir un destin commun et une fascination, bien entendu, pour euh, l'autonomie euh, catalane en se disant bah, qu'il y a peut-être moyen de réussir à, à faire la même chose euh, euh, en France. Tout ça étant évidemment en rupture avec l'association traditionnelle euh, occitane qui est le filibrige fondé par mistral et qui euh, continue à ronronner euh, autour de la gloire de mistral et en se tenant euh, à, aux frontières de la Provence quoi. voilà euh, l'occitanisme à ce moment-là alors sans c'est un mouvement très complexe. Oui. On a des, oui. des gens qui sont faits libres et occitanistes. Oui. Voilà. Et euh, je pense que plus qu'une qu rupture entre mouvements, c'est des ruptures générationnelles. Mmh. Euh, qui, oui. qui sont euh, récurrentes, c'est un peu les, toujours le oui. même cycle. On a une jeune génération qui arrive, qui oui. trouve que les vieux font rien et qu'ils passent leur temps à oui. faire des banquets pour la Sainte Estelle seulement et oui. qu'il faut une action politique. Avec des gens comme Max Rouquette. Et... Voilà, et puis quand eux-mêmes arrivent à un âge oui. mûr, ils sont mis en défaut par la oui. jeunesse qui oui. trouve oui. que finalement ils font pas grand chose. Oui. Et, euh, et dans, dans les années 30, on a ce, ce mouvement avec Amprou, euh, donc Bertrand. Tour, Reboul, Max Rouquette, euh, Léon cordes euh, tous ces gens-là qui arrivent et qui euh, et qui essaient de secouer euh, oui. un peu euh, le mouvement. Ils vont, et vont faire un peu de chahut en 1930 à Mayenne pour le centenaire de Mistral. Enfin, voilà, hein, qui viennent euh, ouais. un peu euh, jeter. Euh... Alors que le filibrige je lui a une politique qui est très euh, proche du, des pouvoirs en fait et surtout euh, à partir de Vichy là. Enfin. Oui. Ils se réjouissent de ce qui semble être des, des, des avancées de la part du gouvernement de, de Vichy. Oui, euh, alors les occitanistes aussi d'ailleurs. Hein, euh, oui, au tout début de, de guerre, début de la guerre, euh, oui. tout le monde essaie euh, d'adopter un point de vue pragmatique en se disant... Oui, le Berthaud le premier, donc... Alors, euh, Berthaud le premier, euh, bien euh, entendu. Ça. Avec Girard, euh, ouais. il y a cette idée de faire une alliance avec le Félibrige avec qui les, oui. les, les, les liens sont un peu... Euh, ouais tendu on va dire à ce moment là malgré tout ils arrivent à s'allier pour faire des demandes et notamment auprès de, euh, du ministère de l'éducation de l'instruction publique puis de l'éducation nationale pour euh, pour qu'il y ait des, des cours de, de langue régionale qui soient donnés. Ils s'aperçoivent très vite que les avancées sont minimes mmh. que euh, derrière les discours euh, sur la terre qui ne ment pas mmh. le, euh, le régionalisme de vichy est en fait un régionalisme de façade et que c'est un c'est un pouvoir ultra centralisé bien entendu oui. c'est un, un pouvoir autoritaire donc certains vont, vont s'en euh, s'en écarter le féli lui va avoir tendance à rester proche à vouloir rester proche du pouvoir à ce moment là et à se compromettre euh, d'une oui. certaine manière même si il, euh, le mouvement occitan euh, n'a pas les mêmes problèmes que le mouvement breton par exemple oui. Euh, oui. ou que le mouvement flamand il oui. n'y a pas de collaborationniste il n'y a pas un mouvement Officiellement collaborationniste, il y a des destins individuels et euh, ça reste euh, essentiellement le mouvement occitaniste et euh, félibréen de revendications culturelles. Oui. Ça qui, va pas qui, beaucoup plus qui, loin. Qui, qui euh, admet euh, moras comme un majoral euh, juste avant la guerre et qui euh, juste après la guerre le l'exclut Bon, euh, voilà. Voilà. Ce qui choque beaucoup euh, Berthaud. Alors Berthaud, il a une originalité dans ce mouvement, dès le début, je crois. C'est que il dit on a tendance à, à se contenter de la grande littérature, euh, de la théorie, et on ne se soucie pas assez d'aller au peuple. Et il y a une coupure entre les gens qui parlent occitan, et il y en a des millions et des millions à, à ce moment-là, et ce mouvement occitan, qui est un mouvement d'intellectuels donc par exemple pendant la guerre quand il reprend hoc il va en faire un journal pour les poilus ouais. donc pour toucher les occitants qui sont au front donc avec des blagues des, euh, des histoires drôles enfin, oui ça c'est euh... doit choquer les autres oui avec ah bah, Girard à fait. en particulier et tout à fait c'est son euh, c'est un peu son cheval de bataille hein, et dire oui. euh, on est un mouvement dans lequel on se compte quasiment sur les doigts de la main oui. Et euh, en fait, euh, on tourne entre nous, euh, mais on n'arrive pas à toucher ouais. euh, le peuple occitan. Et euh, quand il reprend Hoc euh, pendant euh, la guerre, dans son édition de mmh. guerre, il va justement s'employer euh, à ça, ce qui fait euh, effectivement grincer beaucoup de dents dans le milieu occitan, ouais. parce que alors à la fois, euh, il dit euh, on va pas s'en faire des, euh, de la poésie. Euh, ouais. euh, qui touche euh, trois personnes, euh, on va plutôt faire euh, des blagues, voire mmh. un peu grâce même euh, s'il le faut euh, pour... Euh, et puis, on va utiliser n'importe quelle graphie, parce que euh, bah, les gens euh, mmh. à qui on s'adresse, eux, n'ont pas forcément euh, l'usage de la graphie euh, occitane, de la graphie classique, euh, donc... Euh, et puis, on va le faire dans n'importe quel euh, dialecte, euh, on va pousser les gens à nous écrire, puis on va même écrire des articles en français, Mmh. Euh, là dessus pour que pour sensibiliser ah ouais. les gens à, à l'occitan et en se disant très pragmatiquement c'est la drôle de guerre à ce moment là on a des tas de soldats qui sont mobilisés qui n'ont rien à faire ouais. on a un public captif mmh. et c'est le moment pour mmh. euh, pour les convaincre donc OK, évidemment euh, va s'arrêter au bout de cinq numéros mais arrive donc euh, l'après guerre et alors là les choses changent c'est à dire que le mouvement occitan se structure euh, sérieusement donc fond de l'institut d'études occitanes à Toulouse avec des gens euh, issus de la résistance pas que <rire> mais euh, avec des gens comme Tristan Zara ou Jean Cassou bon. et évidemment donc la, le fossé avec le filibriche euh, va être va être euh, gigantesque or quelle est l'attitude de Berthaud à ce moment-là eh bien Berthaud euh, égal à lui-même ça oui. euh, va, va se montrer à nouveau très pragmatique il part du principe que euh, l'IEO, l'Institut d'études occitanes, a raison, effectivement, Alors, euh, pour, sur tout un tas de points. Même sur le fait de vouloir euh, imposer une, une même graphie. Même oui. et, euh, même sur le fait de vouloir imposer une même graphie, il pense que c'est euh, la juste voie à suivre. Oui. Mais euh, il trouve que, euh, au delà de ça, euh, les occitanistes de euh, l'Institut d'études occitanes, sont des intellectuels euh, qui sont complètement coupés euh, des masses populaires et que de euh, l'autre côté, il y a le Félibrige, que le Félibrige lui a une réflexion euh, dont Bertho estime qu'elle est quasiment ouais. nulle, mais par contre à des relais populaires et euh, il se dit ben, en fait, il faut réussir à faire l'alliance de euh, de l'occitanisme et du Félibrige et eh ben, il va estimer qu'il est la juste personne pour faire oui. ça parce que effectivement, ben, on l'a évoqué, euh, l'occitanisme se réclame de la résistance. Alors bien entendu, euh, c'est contestable euh, pour une grande, euh, pour une partie, euh, mais il a cette possibilité-là, c'est-à-dire que, en fait, je me permets de faire cette petite parenthèse, oui. mais euh, il existait une société d'études occitanes dans les oui. années euh, 30 qui a été euh, qui était euh, vraiment tenu par quatre oui. 5 personnes, oui. guerre plus et euh, qui était un peu connu et euh, dans laquelle il y avait un grand théoricien euh, de la langue euh, qui était à Libère mmh. et donc, auteur, euh, du, dictionnaire, auteur oui. du dictionnaire, de la grammatique de la gramma et qui est euh, donc quelqu'un d'important, mais qui, lui, par contre, va personnellement être un collaborateur mmh. et qui est condamné à, à la fin de la guerre. Donc, l'IO. Il est euh, issu de cette histoire là, mm. c'est à dire euh, la S.E.O. est compromise, mais comme personne ne la connaît, on peut la dissoudre mm. et fonder autre chose ouais. en se réclamant de la Résistance. On oublie Alibert, on va garder quand même son, mm. ses travaux, mais euh, on va un peu effacer son nom et on va se réclamer de la Résistance. Et de l'autre côté, on a le Librige qui s'est compromis euh, mm. en nommant, euh, en élisant Moras euh, Majoral. Euh, qui avait fait de pétain un membre d'honneur donc qui se trouve dans une situation où euh, il est montré du doigt et puis lui il peut pas se dissoudre parce ouais. que euh, il existe depuis 1854 il est connu oui. donc euh, le Félibrige a ce problème là le Félibrige, à ce moment là il a besoin d'avoir des la caution de résistants aussi mmh. et berthaud oui, oui. il arrive ouais. déporté résistant et, euh, et il va comme ça se faire élire majoral du félibri mmh. et il se dit à partir le, du moment où je suis là majoro c'est le, le petit conseil de 50, 50, 50, 50 personnes voilà, voilà qui dirige l'association voilà c'est les 50 euh, personnes qui dirigent l'association qui sont élues comme pour l'académie la, française euh, qui sont élus les places se libèrent quand quand il meurt voilà. mais euh, la rencontre entre qu'il espérait entre les deux se passe euh, ne se passe pas en fait et à ce moment là il rentre dans une pratique de magouille parlementaire absolument délirante, <rire> tu peux nous en dire deux mots il, euh, il essaie de monter tout un tas de stratégies, effectivement, pour noyauter <rire> de, de, le Félibrige. billard à trois bandes. En fait. Pour faire rentrer des occitanistes dans le Félibrige, euh, au maximum, euh, ce que les Félibres Provençaux ne supportent pas. Et, et euh, ils vont contrer sa stratégie, euh, ce qui va être pour lui humiliant. Et à partir de là, il va s'employer à, euh, à essayer de détruire le Félibrige, quasiment. Oui. Hein. Euh, Dans un second temps, oui. C'est ouais. euh, vraiment, euh, vraiment ça. Hein. Il démissionne. Et il, et, et, ouais. Alors, il démissionne. Il annonce qu'il démissionne, puis en fait, il démissionne pas. Et il reste et il, ouais. va, il va tout mettre en œuvre pour essayer de saper le Félibrige et de faire monter euh, parallèlement l'occitanisme. Est-ce que tu m'autorises euh, à, à lire euh, un extrait d'une lettre à Pierre Régnier, qui était un fait libre, ah, oui. donc anti-occitaniste, qu'il écrit, alors de manière très provocatrice, en provençal et en graphie provençale ?« Mais i il que ce n'est pas toujours des flechettes qui demandent, mais qui voulaient, si ce n'est pas provençal, il y a un malastre de <rire> naïs en foro de provençal, Disons au régium, et imespresables, montez avec nous di bonne manière, on y met des de, de pugnards les l'égène et me le sourire, c'est des brutes espèces que ça ben hein que ça Vous trouverez peut-être que ce ne sont pas toujours des fléchettes que j'envoie. Mais que voulez-vous Je ne suis pas provençal, j'ai, lui, le malheur de naître en dehors de la Provence, dans une région barbare et méprisable, où l'on n'a pas le don des bonnes manières, ni celui de poignarder les gens avec le sourire. Nous sommes des brutes épaisses qui ne savent que tabasser. » Ça, c'est tout à fait euh, l'humour de ah, euh... l'ironie, l'ironie cinglante de, de Berthaud. Oui, il, a... il est aussi ironique avec les occitanistes. Là. En fait, est... Ah, il est tout aussi ironique avec les occitanistes. Ouais. Il, il se méfie de l'élitisme occitaniste, du théoricisme. Oui, ouais, de... Du, voilà de cette, cette tendance ouais. des occitanistes à beaucoup, beaucoup théoriser et à s'enfermer ouais. dans, dans des débats ouais, qui, euh, qui lui paraissent tout à fait accessoires et inutiles. Et, euh, et il se méfie euh, du félibrige, qui est, estime renfermé sur la ouais, Provence, ouais. sur le culte de Mistral et euh, sur euh, des, euh, des vieilles traditions ouais. qui n'ont pas grand intérêt. Alors on a parlé de Hogue de guerre tout à l'heure. On pourrait parler de Occitania nouvelle version, qui est très étonnante. Donc là, il a réussi à fédérer euh, euh, Girard d'un côté, euh, Robert Lafon, qui fait partie des, des jeunes Occitanistes, qui est le secrétaire de, de l'IEO, et lui et il les a persuadés de faire de remplacer les annales de, de l'io qui est un journal très sérieux par Occitania qui est un journal grand public ouais. et qui se présente avec un sous-titre Annales de l'io ouais. est-ce que tu peux alors ça c'est aussi je, je n'ai jamais eu de numéro d'Occitania dans les mains et je serais très curieux d'en voir ah oui bah c'est euh, assez original hein, oui. euh, véritablement euh, puisque en fait Berthaud alors, on est toujours dans cette idée de, de l'exemple catalan. Aussi. Oui, euh, Girard est aussi un catalaniste euh, depuis le euh, début, hein, euh, oui. Doc. Et, alors, Girard est lui aussi un personnage gris, on va dire, avec euh, beaucoup, de, euh, y a beaucoup de mystères plein autour de lui. Il, euh, il disparaissait régulièrement, puis il, il réapparaissait. Et euh, on a du mal à le situer politiquement oui. comme Berthaud. Alors que Lafont, lui, est vraiment de gauche oui, oui. et euh, dans un occitanisme qui, à ce moment là, au début des années 50 est, euh, est vraiment très marqué à gauche mmh. d'une manière générale. Euh, dans la jeune génération, c'est beaucoup de socialistes, beaucoup de communistes. Félix Castan, par exemple, a oui. commencé par mmh. Castan et euh, Bertho arrive de droite, mmh. à ce moment là, gaulliste, oui. avec dans l'idée euh, que l'exemple catalan doit être suivi par les Occitans que euh, si le catalan euh, fonctionne, s'il y a une culture catalane vive et euh, une langue catalane vive, c'est parce que les élites ont su se saisir de euh, la problématique de la culture et de la langue. Et euh, bah, c'est à dire les, les, élites, les bourgeois et les capitalistes, les élites bourgeoises et, et capitalistes. Et, euh, et il dit bah, il faut qu'on fasse la même chose euh, chez nous et Occitania euh, dans cette deuxième version, c'est vraiment ça, c'est on va s'adresser aux grands commis de l'État et euh, aux grands euh, industriels euh, occitans pour euh, leur faire prendre conscience de euh, la culture, de la langue et essayer de faire en sorte que ces gens là investissent dans, euh, dans la culture, dans la langue et si euh, on a euh, ces élites capitalistes capitaliste, bourgeoises et euh, qui euh, suivent ce mouvement et les, les masses populaires aussi euh, suivront un, un, un peu cet exemple. Alors donc, on va trouver des interviews euh, d'Occitania de, de euh, Chaban Delmas, de, ouais. Delmas, euh, de euh, Philippe Lamour, euh, tous ces gens là, grand commis de l'État. Euh, et avec l'idée euh, du Texas Aquitain, par exemple, il y a du pétrole, du on pétrole, a du pétrole, oui, oui. on a du pétrole, donc euh, on peut aussi créer de la richesse euh, ici et, euh, et investir. Et puis à côté de ça, il y, y, y a de la critique littéraire, un petit peu, des choses un peu plus, euh, plus légère. C'est vraiment un, un journal très très étonnant qui dure pas très longtemps, parce que, pas en pas fait, très longtemps. puisque berthaud meurt euh, au bout de euh, ah. deux ou trois numéros. Ah ouais. Alors j'ai sauté par-dessus un épisode essentiel, c'est la loi d'Exxon, oui. c'est-à-dire la loi qui, en 1951, va autoriser, euh, dans des limites très, très fragiles, l'enseignement le, des langues régionales, toutes les langues régionales. Oui, Berthaud est, va beaucoup œuvrer pour, pour cette loi, à un moment où, par ailleurs, euh, l'occitanisme est peu intéressé par cette loi. C'est ça qui est aussi euh, étonnant. Ça fait partie du paradoxe de l'occitanisme de cette époque. Il y a peu de confiance dans l'idée oui. de faire avancer les choses euh, par la loi. On a une jeune génération qui est faite d'enseignants. Castan, euh, oui. Robert Laffont et sa femme André Paul Laffont, Pierre Lagarde, euh, Hélène Gracia. Évec, euh, ouais. Tous ces gens là sont des, euh, des enseignants. Qui se soucie en fait très peu de cette euh, revendication euh, pour euh, pour une loi sur l'enseignement euh, des langues régionales c'est une loi qui au départ est portée à partir euh, de euh, 47 euh, par des bretons c'est euh, d'abord une, une demande bretonne à laquelle vont euh, après euh, venir se raccrocher des euh, catalans et les occitans et puis encore plus tard euh, les basques de manière très marginale mmh. et par contre, on a l'ancienne génération, la génération d'avant-guerre, Berthaud, Rouquette, mmh. euh, Reboul, qui eux ne sont pas des enseignants, euh, mais qui disent euh, il faut... Et pour qui Oui, c'est voilà. en fait de leurs efforts. Quoi. Mmh. Il faut qu'on arrive à, à obtenir euh, cette loi. Berthaud, il est à Paris. Alors, en 1947, euh, il est journaliste encore. Il n'est pas encore élu. Il est journaliste, mais il est syndic de la presse parlementaire. Donc, il a ses entrées euh, dans, euh, dans les palais nationaux. Il est, il va œuvrer avec euh, un breton qui s'appelle Toulemont et donc ils vont faire du lobbying. Mmh. Leur travail, ça va être, euh, oui. ils vont être les délégués à Paris. Il faut créer un cartel de défense euh, des langues oui. régionales et ils vont œuvrer auprès des euh, députés, des sénateurs, des ministres en utilisant leur réseau. Alors là, on voit se dessiner ah oui. d'ailleurs euh, le réseau euh, de Berthaud qui va toucher le ministre de l'éducation qui est Yvon Delbos qu'il réussit à toucher parce que c'est aussi un ancien déporté, ancien résistant déporté, parce que qu'il a euh, un directeur de cabinet qui s'appelle Jacques Magne, qui est le fils de Léo Magne, qui a le journal des Périgourdins de Paris, Périgord-Montpaïs, qui est le meilleur ami de Bernard Lesfargue. Alors, qui est un, de Dordogne qui a raconté voilà. un, un épisode très drôle concernant Bernard Lesfard? Qui t'a raconté que il a été viré de jean de Saillie parce qu'il était un prof pas très sérieux au départ, et donc il va voir Berthaud. Et Bertheau téléphone au recteur. Euh, salut cher ami, est-ce que vous pouvez faire intégrer Et Ça se passe. Et ça se passe euh, tout seul. Et là on voit, on voit les, les réseaux de, de Bertho. Il, euh, il prend son téléphone en fait. Il a, il a le recteur de Paris euh, ouais. au téléphone ouais. euh, directement. Il connaît un peu euh, ouais. tout le monde. Il Alors, connaît les arcanes. Ouais, oui. Ce Dexon qui sait Alors Maurice Dexon va bah, c'est un député euh, euh, du Tarn. Alors, il n'est pas originaire du Tarn. Du Tarn, il est originaire. Euh, de euh, j'aurais pas dire de bêtises, je crois qu'il est de, de la Réunion au départ et euh, ses parents sont venus s'installer ouais. euh, en France et puis euh, il, il est élu député socialiste et euh, au début des projets de loi mmh. euh, breton, lorsqu'il faut désigner un rapporteur pour euh, faire un rapport sur cette loi euh, qui est portée essentiellement quand même par des euh, députés communistes. Euh, c'est Dexon qui est élu, parce qu'on est au moment de la fin du tripartisme, on est au moment des grandes grèves de ouais. 47. Les euh, communistes n'ont pas voulu voter la confiance oui, au non. gouvernement. Ils ont été exclus. Et donc, les socialistes décident de s'aborder le projet de loi de ces, de, ces, donc, euh, de ces députés. Et on est en voie Dexon et qui dit très clairement à la sortie de la commission. Il dit moi, j'ai été élu pour euh, pour couler votre loi. Et euh, donc, c'est ce que je vais faire. Et euh, d'ailleurs, il commence par s'y employer. En faisant rentrer dans cette loi un autre projet qui est celui de Rachel l'Empereur sur la défense du français. Et, euh, et pourtant, là aussi, c'est encore un de ces mystères de l'histoire. Dexon, à un moment, va se dire en fait, non, je vais défendre vraiment mon projet de loi on a plusieurs théories là-dessus il, il s'en est jamais pour... beaucoup expliqué mm. euh, certains olivier molinaire qui a fait une thèse sur euh, sur les, euh, les lois en faveur des langues régionales en France depuis la troisième république pense que peut-être euh, ça a été la découverte des textes de Jaurès sur euh, les langues régionales oui. qui a pu convaincre euh, Dexon une autre théorie c'est que tout simplement Dexon a reçu une telle pression de la part de ses propres alliés euh, qui trouvaient qu'il n'allait pas assez vite pour s'aborder la loi, que euh, il a, ça l'a hérissé et qu'il a pris le contre-pied, parce que c'était quelqu'un qui avait apparemment un très, très sale caractère. Et euh, il a décidé euh, de finalement porter la loi jusqu'au bout. Euh, on ne sait pas trop, mais euh, Berthaud, en tout cas, va jouer, oui. euh, va beaucoup jouer là-dessus. Il hein, va pousser euh, euh, Dexon à vraiment euh, aller jusqu'au bout. Alors euh, ça donnera un texte euh, voilà. Alors ça donnera un mesure, texte hein. voté en séance du matin euh, sans débat. Alors je peux te raconter une anecdote que m'avait raconté Félix Castan. Castan qui était communiste a pris son courage à deux mains et est allé voir Maurice Torres qui l'a reçu un peu en grognant. Il lui a dit cette loi on la votera mais à condition que ça soit en séance de nuit sans débat. Donc euh, il y avait un consensus <rire> là-dessus. Et voilà, ils organisent, euh, ils organisent ça et Berthaud, il organise euh, comme ça tout un tas de choses. On a aussi une séance du Conseil supérieur de l'éducation nationale qui est euh, très défavorable euh, à ces à projets en faveur des langues régionales. Et euh, Berthaud va s'arranger pour que euh, Yvon Delbos, le ministre, intervienne pour euh, dire bah, écoutez, euh, en fait, moi, alors, je vais soutenir ce projet. Alors que la presse nationale se déchaîne alors que la presse nationale se déchaîne. Effectivement, on a ouais, du, euh, Hamel. du Hamel euh, en particulier. Ouais. Et euh, Dosa ouais. euh, escarpite et escarpite à l'époque oui, encore... hein, oui. euh, qui se déchaîne vraiment contre ouais. contre ce projet. Et Berthaud, lui, euh, son travail pendant un bon moment, ça va être de dissuader les occitanistes de répondre. Oui, pour que oui. Euh, ça pas se passe et ouais. qu'on oublie. Euh, le chemin de la loi à tel point d'ailleurs que dosa comme Duhamel, quand la loi est votée sont surpris parce qu'ils pensaient que le projet avait été enterré depuis longtemps oui. non, ça, ça fait se partie se sont comportés la... comme les, les partisans de la corrida récemment <rire> voilà surtout pas de vagues ça... très bien et eh ben écoute euh, je crois que s'il va rester dans l'histoire c'est au moins pour ce pour cette loi d'exon parce qu'il est quand même sans lui elle n'aurait pas elle n'aurait pas eu lieu hein. oui oui, voilà. indéniablement. Mais il reste quand même euh, un personnage assez mystérieux alors qu'on dépeint euh, comme très sociable très très joyeux un convive formidable en même temps de très mauvais caractère euh, etc bon il avait une bonne bouille là, hein. ça manque dans le livre d'ailleurs une, une ouais. photo du une photo peut-être euh, euh, un exemplaire de son de son écriture on aurait aimé euh, le voir mais c'est quand même un personnage tout à fait étonnant qui, qui méritait d'être d'être redécouvert quoi ça c'est tu as fait un travail euh, extrêmement louable oui mais c'est euh, c'est marrant parce que berthaud en fait avait laissé très, très a laissé très peu de traces oui. alors la en parle parce qu'il est il beaucoup euh, apprécié et, euh, et d'ailleurs Berthaud appréciait aussi Lafont, et oui. c'est dans les lettres à Lafont oui. qu'il qu se livre le plus sur sa vie. C'est très étonnant d'ailleurs ces lettres. Alors on ne sait pas toujours si elles sont en français ou si elles sont, ou si ce sont des traductions. Alors il écrit beaucoup en français à, à, à Lafont. Oui. Hein. Oui. Euh, quand je les reproduis dans le, dans le livre, je les reproduis toujours dans la langue d'écriture. Okay. Mais et donc il se, oui. il se livre beaucoup avec Lafont. Et puis après, c'est quelqu'un qui avait laissé donc c'était une espèce de c'est une espèce de mythe mmh. euh, de l'occitanisme Berthaud dont personne ne euh, savait exactement qui il était. Et c'était une anecdote qui est quand même très amusante, c'est que moi, la première fois euh, que j'ai parlé de Berthaud avec euh, avec Robert Laffont, Robert Laffont m'a raconté une anecdote. Il m'a dit Berthaud pour le dépeindre. Eh bien, je vais euh, je vais t'expliquer quelque chose. J'étais à Paris. Je suis allé à une réunion euh, des amis de la Languedoc euh, qui mmh. se réunissaient au Café Voltaire. Et à la fin, j'ai raccompagné Berthaud euh, chez lui. Mmh. Il marchait avec sa canne, il avait son, un problème de, de hanche. Et, euh, et on a croisé euh, une prostituée qui nous a abordé. Et alors euh, Berthaud euh, lui a dit, c'est vous qui devriez me payer, madame, parce que je suis un homme politique et donc je suis encore plus pute que vous. <rire> Et quand j'ai rencontré euh, Pierre Beck, je lui parle de, de Berthaud, Pierre Beck me dit alors une fois j'étais au Café Voltaire et je ramène, je raccompagne Berthaud chez lui et il me raconte exactement la même histoire. Et Bernard Lesfargue me raconte la même, la même histoire. Donc, alors je sais pas s'il si la faisait à chaque fois oui, oui, <rire> ou oui. si c'est juste. En fait, c'est juste euh, l'histoire voilà, qui courait sur Berthaud puis après que chacun s'est approprié. Oui, oui. Et, euh, et ça, je pense, que ça en dit beaucoup sur euh, ce que représentait Berthaud pour ouais. cette génération-là. C'était une espèce de mythe de euh, ouais. euh, l'espargne. Il l'appelait, qu'il appelait le président. Oui, le président de l'Occitanie. Il, ouais. il, a... il avait le physique. Là. Oui. Et il a été euh, un agent actif euh, pendant euh, 40 ans. Enfin, fait. ça ouais. fait extraordinaire. Voilà.